Nous, même militants, nous voulons supporter le et m pour dialogue et l'autre ministre pour mettre 4 où est de là, c'est en bas, gros sécurité. Moune envahit masse Blanc, Aka, fanatique Milan Maniga ou Genta en présent pour être capable de suivre l'installation. Ça a finalement fait le ministère de commerce pour journée d'aujourd'hui 6 février 2023. Par contre, ça m'a présenter une dernière information. Merci à vous-même qui connectez, restez là, mes nouvelles là. Bonjour, Mabit. Je t'ai déjà annoncé sous Antenne, ça, Sofian TV83. J'ai été pour Milan Maniga, finalement, prête tête pays, il y a transition qui gagne trois mounes dans la donne, il y a sécurité. Et c'est le peuple qui t'a débat tout pour t'a supporter, madame. Dans la langue blanche française, madame Miliga, dans un discours tête chargée, un pile gros promess fait sous sa poêle faite dans le pays, avec direction libre. Et déjà parlé. Voyez messieurs clair by communauté internationale là. Timari Papa ou Timari descendre Dessan. pour organiser élection et ça mon ne pas tant vite en dire lui même qui tendait des monde qui dit hypocrite saisi. Mais là messieurs nous pas prêter un pile. Nous parlons entrer dans détail information yo. Mais à déclaration Milan Maniga, premièrement suivi des premiers ministres Ariel Henry, Finalement est-ce qu'il le des post premier ministre, ou qui le fait nous pour qu'on connais mes détails yo. N'ajoute là nous parlons qui ça qui et Paris. 7 février, déjà passé dans l'eau pape gagné, même si on a annoncé un peu le monde, on a pris la ria pour capable de couvrir dans le là, mais pour l'instant, Milan Maniga -an -annon a annoncé Goumézi qui va prendre dans tête du pays. Mesdames, Messieurs, vous êtes là pour déplacer, on a déclaration Milan Maniga. On a déclaration Milan Maniga dans micro la presse. Chers compatriotes, la chrétienne que je suis,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 n'a pas rapporté la victoire quand même. Ne dites pas que je ne sais pas lire le créole. Hein, si vous... <rire> C'était mal tapé. <rire> Dessaline t'a de dit, ça ne fait rien que je critique, que je condamne si je sauve le pays. Non, pas de prétention sauvée, mais on commence le traitement. Policiers nous nous-mêmes qui dans la ria qui fait face carré à bandits. des chimène, zinglendo, gang, nous connaissons. Et mon oh, Dieu Oh là là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 nous-mêmes dans au conseil là nous ce qui fait nous mal veuillez mauvais zangi cap divisé nous yon. pas jamais que colonne que ces colonnes qui battent nous voulons que nous connaissions, que nous mettre compter sous nous conseil là a fait tout ça capable pour aider croper insécurité et pour Permettre chaque Haïtien vivre libre et libéré sans la paresse. Que mon Dieu bénisse Haïti. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements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 toujours si réticent à s'afficher en politique et bousculer ses habitudes pour prendre ses responsabilités citoyennes en faisant choix de l'un des leurs, M. Laurent Saint-Cyr, pour faire partie du Haut Conseil de la Transition. Madame, Messieurs les membres du Haut Conseil de la Transition, je vous donne la garantie que le gouvernement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 jou aller joue tourner mais tout toujours pas même jodia nous fait un bon bec jodia nous fait un groupe nous connais route la longue mais faut nous commencer côté Bonjour élection élection sans force copter moi vous encore nous invitez nous toutes malgré divergence nous pour nous mettre en main nous ensemble, pour nous sortir de pays, à, dans avons malé pendant ça. Après, nous avons réglé l'autre problème entre nous. En plus, en plus le monde ne peut pas croire que nous sommes capables de faire ce que nous fait aujourd'hui. Nous avons parlé pour nous faire plus que ça. Nous avons compté sur bon comprendre. nous. Donc, pour pour nous, travaille sur cinq gros chantiers. Tabler sécurité et puis bandit. Continuer réforme économique, yo. Marie-Volet contre bandit à tout le monde qui est corruption et bien gérer les ressources de l'État. Passer main dans la Constitution. Fait bon élection. Sans monde pas, sans fausse côté.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 Bonne